Mission, on va en faire la mission, on fait la mission. Aïe, aïe, aïe, ça m'a pas haut. Oh. Jésus est puissant, aïe, aïe, aïe, ça m'a pas haut. Mon Dieu est puissant, aïe, aïe, aïe, ça m'a pas haut. Jésus est puissant. Je proclame Jésus, il est noir dans ma vie de tous les jours. Avec toi, ma partie désormais, avec Jésus, je remercie. Oh, le Seigneur, je te dis merci. Merci. D'un cœur reconnaissant. Merci, au oh, Seigneur, trois Merci. Merci. Quand tu as donné Jésus-Christ, oh, merci Seigneur pour ce temps. Esprit de Dieu, viens, viens nous rejoindre. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'invitons, nous t'invitons, consolateurs. Viens, Esprit de notre Seigneur, viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Koura, Kambashé, Rédekine, Rédekine, Koura. Tu es merveilleux. Merveilleux sauveur, merveilleux Dieu, glorieux Dieu. Nous t'invitons, nous t'appelons. Nous te glorifions, nous te célébrons. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci.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 Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci Jésus pour ta fidélité. Oh merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, oui je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, oh merci, merci, merci Seigneur, oui merci, merci. Messi, Seigneur, oh Messi, Messi. Messi, Seigneur, oh Messi, Messi. Messi, Seigneur, oh Messi, Messi. Messi, Seigneur, oui, Messi. Oh, merci Seigneur, oui, merci, merci, merci, merci, merci Jésus, oui, merci, merci, merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, oui, je veux seulement te dire merci, merci Jésus, oh Jésus, tu es mon Dieu. Oh, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, oui, merci. Merci, merci, Jésus, oh merci, merci, merci, Seigneur. Moi, oh, j'ai bâti sur le rocher. Oui, oh, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus, moi, j'ai bâti, moi, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, la maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, la pluie et le vent souffleront. Oui, la tempête se, se déchaînera. Oh, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur oh, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Ce si soir encore, nous te bénissons, venons, te dis merci. Je t'aime Jésus, je t'adore, je t'aime, tu le sais Jésus, je viens t'adorer, je viens te célébrer, je viens t'élever. Tu es grand, oh mon sauveur, tu es grand, oh mon Dieu, tu es grand, oh mon roi. Tu es grand, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi. Ce temps, c'est pour toi. Ce temps, c'est pour toi. Ce temps, c'est pour toi. Ce temps, c'est pour t'adorer. Ce temps, c'est pour te célébrer. Ce temps, c'est pour t'honorer, pour te rendre gloire. Ce temps, c'est pour te dire que tu es notre Dieu. Ce temps, c'est pour toi. Un temps avec toi. Sois béni, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Je viens dans ta présence. Le cœur a fait de toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Oui, le cœur a de toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence. Oui, le cœur a soifé de toi. Oh, je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Oui, je t'en besoin de toi. Père, oui, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. C'est toi que je veux adorer. Oh, rakambaché, rakindekou, rakambaché, rakindekou. Ore de kendicora, cambashere de kendicora, cambashere de kora Rende kiri di kora cambashere de la rua ee. Eh. La rua eh. la roue et ouais, ouais. oh je veux te dire combien de fois je t'aime la roue oh combien de fois je veux te connaître encore la roue et ouais, ouais. oh la roue oh roue, ouais, la roue ouais. la roue prier. Oh, tu y es venu. Huit pieds a prêché trois mille convertis, esprit de Dieu. La rouaé. E. Oh, la rouaé. E. Oh, la oua, oua. Seigneur. Là, Toi, je veux t'adorer, je veux te célébrer, Esprit de Dieu. Toi qui reçois même adoration, même gloire que le Père, le Fils. Toi qui possèdes du Père et du Fils. Toi qui donnes vie, oh, toi qui donnes vie, toi qui donnes vie. Reçois, Seigneur, reçois mon adoration. Reçois mon adoration, Esprit de notre Seigneur. Consolateur, oh Seigneur, Esprit de Dieu, sois béni, sois élevé. Nous allons... Commencer ton œuvre. Oh, nous allons glorifier ton nom et proclamer oh, ta parole. Oh, Seigneur, envoie ton esprit sur nous et proclamer et proclame, oui, ta parole, oh papa, et envoie ton esprit sur nous, oui, esprit de Dieu, comment ne pas te célébrer. Comment ne pas te lever, toi qui es l'esprit de notre Seigneur, toi qui es la gloire du Père et du Fils, toi qui es la joie du Père et du Fils, toi qui es notre consolateur l'esprit d'excellence, l'esprit de gloire de notre Seigneur, la beauté de notre Dieu. Tu es la beauté de notre Dieu, tu es la beauté de notre Papa. Oh, reçois Seigneur notre adoration, reçois Seigneur notre adoration. Sois élevé Seigneur, sois élevé Seigneur, oh Seigneur. Ô oh, Esprit de Dieu, nous allons te glorifier, ô oh, Seigneur, glorifier ton nom, oui Seigneur, ô oh, car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons te glorifier, oh Seigneur, oui, glorifier ton nom, oui, Seigneur, oh, car ton nom est grand et digne de louer. Ô oh Seigneur, ton nom est grand. Ô oh, nous voulons te glorifier, ô oh Seigneur. Oui, Jésus, ô oh, glorifier ton nom. Ô oh Seigneur, car ton nom est grand et dit de louange. Oui, Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est digne de louange, Ton nom est digne de louange, Ton nom est digne de louange, Oh Ton nom est digne de louange d'adoration, Oh Ton nom est digne de louange d'adoration Seigneur, nous voulons te glorifier, Oh Seigneur, Jésus, Oh glorifier Ton nom, Oh Seigneur. Oui, car ton nom est grand et digne de louange, ô oh, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons te glorifier, oui Seigneur, oh glorifier ton nom, Yahweh, ouais. oui Seigneur. Car ton nom est digne de louange. Oh oui, Seigneur, ton nom est digne de louange. Ton nom est digne de louange. Ton nom est digne d'adoration. Ton nom est digne d'élevation. Ton nom est digne Tu es digne d'être élevé Tu es digne d'être célébré Tu es digne d'être magnifié Oh Seigneur ton nom est digne Ton nom est célébré Oui nous voulons te glorifier Oh Yahweh Seigneur Oh glorifier ton nom mm, Seigneur Oui car ton nom est digne de louange. Oui, Seigneur, ton nom est digne de louange. Ton nom est digne d'adoration. Ton nom est digne de magnificence. Ton nom est digne. Nous voulons ce soir t'adorer encore. Nous voulons ce soir te célébrer. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oh, Papa, nous voulons te lever parce que ton nom est digne. Ton nom est digne d'être élevé. Ton nom est digne de louange et d'adoration. Ton nom est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur. Sois magnifié. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Ô oh Seigneur, nous élevons nos vies vers toi. Ô oh Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous élevons nos vies. Vais-toi, oh, nous élevons nos vies, oui, nous élevons nos vies, oui, nous élevons nos vies. Vais-toi, oui, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Seigneur, quel que soit tout ce que nous pouvons posséder, toutes les richesses de ce monde... Quel que soit l'état de notre corps, que nous soyons vraiment euh, en bonne santé, très bonne santé avec tous les atouts physiques que nous pouvons, nous pouvons rechercher. Mais Seigneur, nous, nous, nous, devons, nous venons ce soir reconnaître que c'est toi, notre vie. Notre vie, c'est toi. Notre œuvre, tout, c'est toi. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons élever notre vie, nos vies vers toi. Nous voulons élever nos vies vers toi. Parce que sans toi, oh Seigneur, nous ne sommes rien. Nous pouvons posséder, Jésus a dit à quoi bon, à, à quoi bon ça c'est d'avoir le monde, de gagner le monde s'il si faut perdre son âme. Et c'est ton nom que nous voulons célébrer ce soir. Nous voulons te célébrer. Oh Jésus, célébre ton nom. Oui, ton nom est grand, ton nom est grand Seigneur parce que nous n'avons pas un autre nom. Ton nom est la clé. Pour toutes les portes, toutes les portes, ton nom est grand, ton nom est puissant, Seigneur, oh Jésus. Oh, comment est-ce qu'un Dieu si grand a pu venir dans cette puanteur de ce monde pour nous que par amour. Nous devons, te, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons élever ton nom, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Élevons nos vies. Vais-toi, oh nous élevons nos vies, vais-toi, oh nous élevons nos vies, oui nous élevons nos vies, Yahweh nous élevons nos vies, vais-toi. Ô oh Seigneur, oui, nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur. Notre cœur, nos cœurs ont vraiment besoin de toi. Nous voulons élever notre cœur vers toi pour que tu remplisses notre cœur de ta présence. Parce que nos cœurs, Seigneur, ont tellement de problèmes, tellement de soucis. Nos cœurs sont remplis de beaucoup de choses, des choses que, qui ne glorifient pas ton nom. C'est pour ça que nous voulons élever notre cœur vers toi. Nous élevons nos cœurs. Vais-toi Oh, nous élevons nos cœurs Oui, nous élevons nos cœurs Oh, nous élevons nos cœurs Vais-toi Tu es Dieu Oh, tu es Dieu Dieu, Dieu Oui, tu es Dieu éternellement. Oh, tu es Dieu, Yahweh, Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es roi, roi, roi, Seigneur, tu es roi éternellement, oh, tu es roi, Yahweh, roi, oh, tu es roi, oui, Seigneur. Comme le psaume 116 dit, au verset 1 à 2, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Au verset 12 et 13, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi J'élèverai la coupe de délivrance, de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Oui, Seigneur, je veux ce soir encore te dire combien de fois je te reconnaissant. Je veux te bénir, oui, car tu entends ma voix. Quand je crie à toi, tu entends ma voix, Seigneur. Tu entends ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications. Tu entends mes supplications. Oh, Seigneur, c'est pour ça que ce soir, je vais élever la coupe. De louange, je vais lever ma voix pour t'adorer, pour te célébrer, pour te bénir. Je vais lever la voix pour te honorer, pour te dire que tu es grand, que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que nul n'est comme toi. Oh, ce soit encore, je veux te bénir. Oh, ce soit encore, je veux te célébrer. Oh, ce soit encore, je veux t'honorer, je veux adorer ton nom, je veux te bénir, Seigneur. Oh, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux te célébrer. Oh Yahweh. Tu es puissant, oh puissant, oui tu es puissant, oh puissant, oh mon Jésus est puissant, oh mon Jésus est puissant. Oui, mon Jésus est puissant. Oh, mon Jésus est puissant. Oh, je ne peux imaginer. Oh, combien ça coûterait. Oh, à la croix, Jésus a pris ma place. Oui, mon Dieu s'est donné. Oui, c'est pour cela que je vais encore chanter. Oh parce que tu as pris ma place. Je ne peux imaginer hum, combien ça coûterait. Oh, à la croix, Jésus a pris ma place. Oui, mon Dieu s'est donné. Oh, il a pris ma place. Oh, reçois mon adoration, toi qui as pris ma place à la croix. Il a pris ma place. Oui, Seigneur, il a pris ma place. Oui, tu as pris ma place dans le sejour des morts. Il a pris ma place. Oh, mon Dieu est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est fidèle. Oh, fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle, oh mon Jésus est fidèle, oh oui Seigneur, tu es fidèle, oh fidèle, oui papa est fidèle, oh fidèle, oui mon Jésus est fidèle. Oh, mon Yahya est fidèle. Oui, mon sauveur est fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Oui, Seigneur, tu es vraiment fidèle. Oui, comme le psaume 116, verset 1 et 2 disent. Oui, tu as entendu, nous, Seigneur, je t'aime parce que tu as entendu ma voix. Nous t'avons supplié, tu es vraiment fidèle, nous t'avons invoqué, nous t'avons supplié, nous t'avons confié, Seigneur, les obsèques qui ont eu lieu aujourd'hui. Et, Seigneur, tu as montré ta fidélité envers ta, ta, tes enfants, envers ta servante. Tu as permis que les obsèques se déroulent bien. Et tu as ramené, c'est sauf, les, les frères et ceux qui devaient rentrer sur Abidjan ce soir. Oh, c'est pour ça une adorateur, une adoratrice était te re, te reconnaissante. Nous sommes reconnaissants parce que tu as, tu as été, tu es encore fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es vraiment fidèle. Oh, Seigneur, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te lever Comment ne pas te dire que tu te chantais tes louanges, chantais tes cantiques Oui, Seigneur, il t'a plu de rappeler ton serviteur. Oh, à toi mais, tu, es, mais tu, as, tu as permis que ces obstacles se passent bien. Nous te disons merci. Oui, tu as entendu nos supplications. Tu as entendu nos supplications. Oui, tu as entendu les supplications de ta chouchou. Nous te disons merci. Oh Seigneur, merci. Mmh. Tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment glorieux. Nous te disons merci Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons la gloire qui te revient, oui. Nous éleverons la coupe de délivrance ce soir pour bénir ton nom. Nous élevons la coupe de délivrance, Seigneur. Oui, comment, oui, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que t'adorer, si ce n'est que te glorifier, te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu es. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, nous te disons merci. À toi seul, sois l'homme. Oh, la puissance, oh, la gloire. Lui, à toi, celui, à toi, seul, papa. Sois l'honneur. Oh, la puissance, oh, la gloire. Toi, seul, à toi, seul, à toi, seul. Oui, soit l'honneur, oh la puissance, oh la gloire. Oui, à toi seul, nous voulons te, te dire que c'est à toi seul l'honneur pour tout ce que tu fais pour nous. Pour, Seigneur, la protection divine, pour les combats que tu mènes pour nous, pour la délivrance, Seigneur, pour l'exhaustion de nos prières, à toi seul la gloire à toi seul l'honneur à toi seul la magnificence seigneur que la gloire te revienne seule. lui pour tout ce que tu fais pour nous lui seigneur à toi seul même la prière être capable de prier Gloire doit, la gloire doit te revenir parce que c'est la grâce, c'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir maintenir la flamme de la prière, c'est une grâce, c'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant toi pour t'adorer, c'est une grâce de pouvoir être sur cette plateforme pour t'adorer. C'est une grâce que tu nous fais. À toi donc la gloire. La gloire, Seigneur, de ce que nous pouvons nous connecter pour prier, pour t'adorer. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais de nous tenir pour l'idée ce temps. C'est une grâce aussi que tu nous fais de pouvoir nous connecter pour suivre, pour, pour, pour adorer. Seigneur, cette plateforme, c'est une grâce que tu nous fais. C'est la pure grâce. C'est pour ça que nous disons à toi seul l'honneur. À toi seul la gloire. Seigneur, nous ne pouvons rien prendre, nous ne pouvons rien dire dit que c'est de ma propre force. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Se mettre à genoux pour prier, même ouvrir sa Bible pour lire un passage, c'est ta grâce. Oh Seigneur, à toi seul. Oui, sois à l'honneur. La puissance. Oh la gloire, oui Seigneur. Oh, à toi seul. Oui, sois l'honneur, ô oh, la puissance, ô oh, la... Ô oh, tendre Père, ô oh, nous t'adorons, oui précieux Jésus, ô oh, tu nous guéris, ô oh, ô oh, Saint-Esprit. Oh, nous recevons, oui, au oh Saint-Esprit. Oh, nous recevons, oui, au oh Saint-Esprit. Oui, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Oui, Seigneur, ton feu pour encore être zélé le feu de ton esprit c'est pour que ce feu ne, ne s'éteigne jamais le feu de, de, de l'adoration, le feu de l'adoration, le feu Seigneur de pouvoir t'adorer même en notre tempête, le feu d'être en connexion permanente, Oui, même quand nous sommes en train de travailler, quelque chose que nous sommes en train de faire, que nous soyons que le feu de ton esprit ce soit en nous pour, pour que cette, nous soyons toujours connectés dans l'adoration, dans la louange dans la prière Seigneur dans la consécration, oh, Ô oh Seigneur, nous voulons, oui, maintenir ce feu. Oui, Esprit de Dieu, c'est toi, c'est toi le feu divin. Oh, nous recevons ton feu ce soir. Nous recevons encore ton feu, le feu, le feu pour consumer, le feu pour purifier, le feu pour... Pour réveiller, pour réveiller ce qui dort en nous, les, les grâces qui dorment, les grâces qui dorment en nous. Lui le feu pour réveiller ces grâces, ces grâces que nous avons reçues à notre baptême, les grâces que nous avons reçues dans nos consécrations, les grâces que nous avons reçues dans nos différents temps de prière. Oh Saint Esprit, que tu viennes réveiller ces, ces, ces grâces pour servir notre Seigneur, parce que nous devons servir notre Dieu. Lui Seigneur soit béni. À toi seul. Sois à l'honneur. Oui, la puissance. Oh, la gloire. Oui, Seigneur. Oh, à toi seul, oh Jésus. Oui, sois à l'honneur. Oh, la puissance. Oh, la gloire. Oui, Seigneur, toi seul, l'honneur, l'honneur, l'honneur te revient. Nous élevons nos voix pour t'adorer, oui, adorateur, ta adoratrice, rendons gloire à notre Seigneur, rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Il mérite que nous, lui, nous nous rendions gloire parce qu'il est notre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous n'en avons pas un autre. Si nous sommes ici connectés sur cette plateforme, c'est parce que nous n'avons pas un autre Dieu. Nous ne connaissons pas un autre Dieu. C'est lui seul que nous connaissons. C'est lui. C'est lui qui nous réveille. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui-même qui nous qui permet souvent que nous, nous passions par certaines difficultés, pour encore travailler notre, notre foi, pour encore aiguiser, oh, pour encore nous rendre, oh, selon nous purifier, pour que nous soyons saints comme il le veut. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh, rakandashi. Oh, rendez vous de vous oh, rendez de rendez vous rendez vous rendez rendez Kendekor. Rendekiri de rendez de Oh, ce soir, viens, visite-nous, visite-nous, visite, visite tes enfants qui sont, qui sont là. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que, nous voulons être ton temple, comme la Bible dit. Nous voulons vraiment te recevoir. Viens, Seigneur Esprit Saint, viens. Viens, esprit de Dieu, viens nous fortifier, viens nous, viens nous, viens allumer le feu, le feu de ton, de, du Saint-Esprit. Oh, esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Visite, visite, visite nous, visite nos familles, visite tout ce que nous avons à t'offrir ce soir. Visite, visite, esprit de Dieu. Visite, esprit de Dieu, visite, esprit de Dieu. Oh, shi, rindeki, rindeki, indaku, shi, Esprit. Oh, de Dieu, viens. C'est l'heure. Oh, nous t'accueillons. Oui, c'est le moment, Saint-Esprit de Dieu. Oui, oh Esprit. Oh, de Dieu, viens. Oh, Esprit. De Dieu, viens. Viens, Esprit de Dieu ce soir. Oui, Esprit. Oh de Dieu viens, oh Esprit, oui de Dieu viens, viens nous embraser, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens fais de nous des adorateurs selon le cœur de Dieu, viens fais de nous de vrais adorateurs, de vrais adorateurs, oh pour adorer le Seigneur notre Dieu en Esprit en vérité, viens fais de nous de vrais adorateurs. Les témoins de l'Évangile, témoins du Christ, dans, tous les, dans, tous les, dans nos vies, dans, là où nous sommes, pour être les témoins de Jésus-Christ et de Nazareth. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, viens ce soir. Ton peuple a besoin de toi, Esprit de Dieu, viens visite chacun de nous, chacune de nous. Saint Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, aide nous Saint Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi de Kindakur, de Oh, de Oh, viens, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Oh, viens, Seigneur. Il y a un feu qui brûle en moi. Oh, c'est le feu du Saint-Esprit. Oh, comme au jour de Pentecôte. Oui, Saint-Esprit brûle en moi. Oh il y a un feu qui brûle en moi qui brûle en moi qui brûle en moi c'est le feu du Saint Esprit Oh comme au jour de Pentecôte Oui Saint Esprit brûle en moi il y a un feu un feu voir. il y a un feu qui brûle en moi qui vient du ciel Oui c'est le feu du Saint Esprit Oh comme au jour de Pentecôte Oui Saint Esprit tous les jours c'est le jour de Pentecôte pour nous avec toi Saint Saint-Esprit brûle en moi, oh il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, oui c'est le feu du Saint-Esprit, oh comme au jour de Pentecôte, oui Saint-Esprit brûle en moi, oh bien brûle en moi Esprit de Dieu. Ce feu, ce feu que tu es, le feu dévorant que tu es, viens brûler en nous. Nous avons besoin de toi, viens, esprit de Dieu. Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en nous. Oui, c'est le feu du Saint-Esprit. Oh, comme au jour de Pentecôte. Oh, Seigneur, Saint-Esprit, brûle en moi. Oui, viens, esprit de Dieu, brûle, brûle, brûle. Viens brûler, viens nous visiter. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de toi, le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le divin feu, le feu qui brûle, le feu qui brûle, qui consume tout ce qui n'est pas du Père. Oui, viens, esprit de Dieu, dans nos cœurs. Viens visiter notre cœur, nos cœurs, viens visiter notre esprit. Viens visiter notre esprit, Seigneur, viens fortifier notre esprit. Viens fortifier notre esprit, Saint-Esprit-de-Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Oh, ceux qui sont pour les fatigues, viens relever, viens relever. Oh, Seigneur, viens fortifier, viens fortifier, Seigneur. Viens affermir, viens affermir, Esprit-de-Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, Rakamba, chérie, de kende Ren de Kiri de Kura Kamba de Kendekura. Kora Kambachiri de Kinda Kura. Rendekiri de Kinda Kura Kamba de Kendekura. Oh Rakamba de Kura Kambache. Saint de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Kura Kamba de de kura Toi qui nous visites ce soir. Toi qui nous visites ce soir. Oh toi la gloire de notre Seigneur. Toi qui es la chekina. Toi, l'onction de notre Papa, la beauté de notre Dieu. Toi qui es la lumière, la lumière, la gloire de notre Père. La chéquina, la gloire. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu. oh Esprit de Dieu, viens, manifeste-toi. Oh Rakamba chérie de viens nous visiter, viens nous visiter, viens nous visiter. Oh Feu de divin, feu de Dieu, viens visiter nos corps, viens visiter notre, notre, notre, notre homme spirituel, viens visiter notre homme spirituel, visite-nous, visite même nos fondements, visite nos fondements, visite-nous, Saint-Esprit de ce soir. Oh, viens régner, viens régner, viens régner, viens agir. Viens agir, Esprit de Dieu. Viens agir pleinement. Oh pour la gloire du Père, viens Saint-Esprit, visite-nous. kamba mm kambachere -hmm. de kende koura. kiri de kinda kamba kambachere de kende koura. kiri de kinda koura kambachere de kende La ruah eh, hé. Eh, oh la ruah eh, hé. Oh la ruah eh, hé. Oh, Oh, la roue eh, oh, la roue eh, oua, eh, la roue eh, eh, la roua, oh, la eh, la roue eh, la roue oh, oh, Saint-Esprit, viens établir nous établis-nous, établis-nous, établis-nous. Oh, Seigneur, dans les, dans les domaines où le Seigneur veut que nous, que nous soyons pour exercer le ministère. Oh, les domaines spirituels, que ce soit domaine Lui, dans les lieux de lever, viens nous établir ce soir. Viens nous établir. Viens nous recouvrir de ce manteau de grâce, de ce manteau d'autorité. Viens nous couvrir du manteau d'autorité, Esprit de Dieu. Oh, Rakambashiri de Kendekura. Oh, Rakambashiri de kura. Les apôtres ont prié. Oh, tu y es venu. Oh, Pierre a prêché trois mille convertis. Esprit de Dieu. Oh, la Rouaie, eh. oh vie, la ouah, eh. Oh, la Rouaie, oh Rouaie, oh, eh. la. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, nous t'invitons, nous t'appelons, nous soupirons après toi. Oh, tu es la promesse de Dieu pour nous. Tu es la promesse de Dieu pour nous. Oh, tu es la promesse de Dieu pour nous. C'est pour cela que nous te supplions et nous t'invitons. Nous t'invitons, nous t'invitons, Esprit de Dieu, reçois, reçois notre adoration, reçois, Saint-Esprit de Dieu, reçois notre louange, reçois, Seigneur, oh, les sentiments de nos cœurs, nos cœurs que nous élevons vers toi, nos vies que nous élevons vers toi, oh, nos, nos, nos, nos âmes que nous élevons vers toi, nos mains que nous élevons vers toi, pour te recevoir, pour te recevoir, de Randakuri de Kinda Kura Kambache de Kendekur. Rinde Kiri de Kindakura Kambache de Kindekur. Rinda kiri de Kindakura Kambachere de Kindekor. Rinda kiri de Kindakura Kambachere de Kendekur. Oh Seigneur sois béni. Merci, Seigneur. Oh merci parce que tu viens nous visiter ce soir. Sois élevé, notre Dieu. Sois élevé, notre papa. Sois élevé. Oh, reçois notre adoration. Reçois notre action de grâce. Nous te sommes totalement reconnaissants et reconnaissantes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur. papa, nous nous te disons merci, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia. Nous allons faire un petit partage, ce, ce, ce, ce partage de ce soir, c'est dans le livre de Luc, Luc 1, verset 25. Luc 1, verset 25. Et je lis ce verset. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Mon opprobre parmi les hommes. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. C'est la, que que, la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Te disons merci, Esprit de Dieu, pour ta parole. Ce passage, c'est Elisabeth. C'est Elisabeth qui l'a qui Cette parole, c'est Elisabeth qui l'a prononcé. Elle a prononcé elle a prononcé, lorsque elle s'est retrouvée enceinte, nous savons que Élisabeth et son époux, après combien d'années de mariage, n'avaient pas d'enfant. Elle était stérile. La Bible dit qu'elle était stérile. Elle était âgée. Elle était avancée en âge. Elle était avancée en âge. Et je suis sûre qu'elle avait sûrement perdu espoir qu'un jour, elle aurait un enfant. Et nous savons que Zacharie, quand c'était son temps de service dans le temple, a été visité par l'ange qui lui a dit que sa femme allait enfanter. Et c'est après cela que Elisabeth est tombée enceinte. Et c'est lorsqu'elle a, elle a, elle a réalisé qu'elle était enceinte de cinq mois qu'elle a prononcé cette parole merveilleuse. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite, qu'il a, a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et je veux, avant même d'aller plus loin, je veux proclamer, prophétiser sur chacune de nos vies que nous aussi, au nom de Jésus, nous allons bientôt proclamer cette parole. Nous dirons, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite lorsqu'il a jeté sur moi, lorsqu'il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon propre parmi les hommes, parce que l'ennemi, au nom de Jésus, je prophétise cela sur chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, parce que c'est une parole de victoire, c'est une parole de victoire que Élisabeth a prononcée. Et nous aussi, cette parole de victoire, elle est notre Et nous la prophétisons, nous la déclarerons au nom de Jésus. Oui, c'est notre partage. Parce que nous avons des situations dans lesquelles nous arrivons au moment où nous réalisons que l'ennemi veut nous humilier. L'ennemi, Le but de l'ennemi, dans cette situation que nous pouvons expérimenter ou vivre, c'est que la, la honte soit notre partage, que nous soyons humiliés parmi nos pères. Que nous soyons, dans nos, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, ou bien dans nos lieux Il y a des choses qui se passent et quand tu, quand tu prends du recul, tu prends du recul et que tu examines les choses, tu te dis, hum, ce n'est pas simple. En fait, cette situation, c'est pour que j'ai honte. Cette situation pour que je sois tournée en risée, que les gens se moquent de moi. Et qu'on se dise, mais celle elle n'a pas dit que celui-là, il n'a pas dit que lui, il est chrétien. C'est pas cela qui se fait pour nous. vais passer pour un pasteur ici là toujours en train de dire je prie je prie je prie. Mais voici que voilà cette situation. Mais parce que l'ennemi veut veut nous humilier et c'est ce qui était arrivé qui arrivait était le cas de le cas de Elisabeth ici à être mariée avoir un mari sacrificateur un mari qui avait le qui avait la grâce quand son tour arrivait d'aller dans, dans le lieu dans le lieu dans le sein des saints où ce n'était pas tout le monde qui avait l'opportunité, la, qui avait, qui, qui avait, euh, la grâce de, de rentrer, rentrer dans le lieu des saints. Et c'est lui, malgré cela, lui qui rentrait dans le sein des saints, sa femme était stérile. Il servait Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Il allait partir comme ça et on n'allait pas, pas dire que voilà, il n'a pas laissé de descendant. Et c'était l'humiliation qui, qui allait être son partage. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et nous voyons aussi, le, et cette parole aussi, quand nous prenons la vie dans Genèse, dans Genèse 30, Rachel aussi a prononcé cette parole. Rachel aussi, qui, malgré que son mari l'aimait, elle était la préférée. Elle était la préférée de Jacob. C'est pour elle que Jacob était Jacob avait fait les sept ans pour son beau-père Laban. Mais là, comme nous le savons, il a été dupé et il lui a donné Léa. Mais je rach... il, est encore... il a fait les sept années encore pour pouvoir avoir Rachel. Elle savait qu'elle était le... la préférée de son mari. Mais malgré cela, elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle aussi, lorsque, lorsque elle est tombée enceinte, elle aussi la pas. Elle a dit, la Bible déclare au verset 23, euh, Genèse 30 verset 23, elle devait enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Donc, il y a des situations dans ces deux cas, ce sont des cas d'enfantement. Cas de, de, de, Mais dans toute chose, tout est enfantement. Que ce soit pour le boulot, c'est un enfantement. Que ce soit pour les études des enfants, c'est un enfantement. Même la santé... Même la santé, c'est un enfantement. Être en bonne santé, rentrer, être malade et puis rentrer dans la guérison, c'est un enfantement. Donc, nous aussi, nous sommes dans le processus de l'enfantement. Nous sommes enceintes d'une situa situation, de notre, de notre victoire. Nous sommes enceintes de notre victoire. Et ça peut durer, ça peut prendre le temps que ça prend, mais parce que nous avons confiance en notre Seigneur, parce que nous savons que celui que nous servons, il est fidèle. Nous savons que celui que nous servons, il est fidèle. Il est fidèle pas parce que nous le servons. Non, il n'est pas fait parce que nous le parce que nous avons accepté de le servir. Non, il n'est pas il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Parce qu'il a dit, il connaît les projets qu'il a, qu a fait pour nous. Un projet de, de paix et de bonheur. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dit là qui arrive. Ce n'est pas ce que nous disons. Donc, il est fidèle parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a il il a, il a pas juré sur lui-même Il n'y a, lui a pas quelque chose qui le dépasse. Donc, il a juré et c'est parce qu'il a proclamé sur nos vies qu'on enfantera de ce que nous devons enfanter, de ce dont nous sommes enceintes. C'est parce que pour ça qu'il peut faire, il peut secouer la marée, il peut faire tout ce qu'il. Tant que nous, nous savons, que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés sans nous. Sans nous. Je crois que c'est le psaume sans toi qui dit « avant que... » qui dit que quand... Euh, que je, je que je n'oublie pas ce passage c'est mes venus venu et qui que c'est reparti » Qu'avant que nous n'existions, il connaissait, il avait déjà écrit dans, il avait déjà écrit dans son livre les jours que nous allons avoir. Le Seigneur avait déjà tout programmé. Donc, l'humiliation que l'ennemi a planifié. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a eu des situations, il y a des situations. Depuis que je me suis, je me suis, j'ai créé mon entreprise, c'est ce que je me suis rendu compte que c'est des situations où c'était pour avoir, c'est pour avoir honte même, quoi. C'est l'humiliation. Mais le Seigneur dit que que, comment comment la victoire? Moi aussi j'ai déclaré comme comme Elisabeth. C'est la c'est une grâce que le Seigneur m'a faite lorsqu'il a jeté son il a jeté son ses yeux sur moi pour monter pour ôter l'opprobre. Parce que si l'opprobre demeure, le nom de Dieu n'est pas glorifié. Si c'est l'opprobre que l'ennemi a jeté, où veut jeter? ou il a planifié? Je dirais qu'il a planifié, c'est que si elle demeure, c'est que notre Dieu n'est pas Dieu. C'est que ce n'est pas lui qui qui a créé le ciel et la terre. C'est que ce n'est pas lui qui nous a appelés, qui a mis à notre cœur de faire cette chose. Ce n'est pas, pas lui. Si c'est une entreprise, c'est que ce n'est pas lui qui t'a mis à cœur de faire cette entreprise. Si c'est euh, si c'est l'enfant, ton enfant qui a des soucis, qui ne va pas à l'école, c'est que ce n'est pas lui qui t'a donné cet enfant alors. Parce qu'il est, est il est, Il est Dieu. Il est, il, le papa, c'est lui qui t'a donné cet enfant. Donc, il ne peut pas laisser cet enfant se perdre. Ce n'est pas possible. Si c'est le boulot, il ne peut pas t'avoir donné la grâce de faire des études et puis ne pas pouvoir, de pas pouvoir exercer dans ton domaine et, et être, et être à la, euh, au niveau où tu dois être. C'est que ce n'est pas lui qui a ouvert la porte de cette entreprise pour toi. C'est que ce n'est pas lui qui, qui, qui, qui, qui t'a donné l'intelligence d'étudier, d'avoir le diplôme que tu as c'est que ce n'est pas lui, s'il il ne permet pas que tu aies la guérison c'est que ce n'est pas lui qu'on appelle Jéhovah Rapha c'est lui qu'on appelle son nom c'est Jéhovah Rapha il ne peut pas s'appeler Jéhovah Rapha, le dieu qui guérit et puis son enfant, sa servante sera malade, ce n'est pas possible c'est vrai que notre dieu est souverain il est, c'est parce qu'il est souverain qu'il est dieu mais il y a des situations où nous-mêmes, nous savons. Parce qu'il vient nous le redire. Que je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Quand nous prenons Esaïe 49, ça c'est un de mes versets que j'aime beaucoup. Esaïe 49, euh, 49, 24 à 26. Il dit, je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Je sauverai tes fils. Il combattra pour nous. Il et il combat. Il a dit dans le futur, mais... En ce moment, nous savons qu'il combat pour nous. Il combat pour nous pour que nous soyons, là, sa gloire soit manifestée. Sa gloire soit manifestée. Quand je lis certains livres, il y a des, y a, y a des livres où les gens qui sont dans les choses de penser positives. Il faut, il faut penser positivement. Il faut faire ceci. Il faut, il faut On parle de manifestation. Il faut écrire. Il y a plein de choses. Et tu écoutes ces personnes-là, tu rencontres ces personnes-là. Ces personnes n'ont pas Jésus. Elles ne, elles, elles ne connaissent pas Jésus. Mais elles arrivent à manifester parce, parce, par rapport Pour elles, hein, c'est Dieu qui leur fait grâce. Elles peuvent manifester elles ont écrit dans un tout cas, elles vont avoir un million de pondres. Un jour, après quelques années, elles vont manifester ces un million de pondres. Mais elles ne te diront pas que c'est Jésus qui a fait. Mais si ces personnes-là arrivent à parler de, de, de, de, de, cette, de leur expérience, de manière, de, avec foi, avec avec joie, avec zèle. C'est parce qu'elles ont, elles ont manifesté, elles ont expérimenté ça. Mais et nous, et nous qui avons Jésus-Christ et Nazareth, et nous qui avons Jésus-Christ et Nazareth, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a le nom qui est au-dessus de tout, nom. Celui qui, la Bible dit qu'il a entrainé toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et celui qui, qui a donné sa vie en rançon pour que nous soyons délivrés, et celui qui, qui a multiplié deux morceaux de poisson et trois morceaux de pain, et il a nourri 5000 hommes. Et la Bible dit qu'après avoir nourri ces 5000 hommes, on, sans compter femmes et enfants, sans compter femmes et enfants, mais on a rassemblé 12 paniers. Comment est-ce que nous ne manifesterons pas la, la victoire, nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth il le fera. Il le fera certainement. Et c'est ce message que le Seigneur veut que nous nous gardions dans notre cœur ce soir. Lorsque nous allons nous coucher, que l'ennemi lui-même, comme ma grande soeur Catherine l'a écrit ici, lui-même portera son opprobre. Lui-même il portera son opprobre. La même manière Jésus, Jésus a mis la honte sur lui. Comme Colossiens Colossien 2, verset 15, qui dit il a dépouillé les dominations, les autorités il a, il a, il a, il a triomphé de par la croix il les a publiquement humiliés. C'est la même chose. Il, il est totalement humilié. Peut-être qu'il n'a pas encore réalisé qu'il est humilié. Il pense que la honte, là, c'est pour nous, mais c'est pour lui-même. Lorsque nous nous témoignerons, lorsque nous allons prendre des micros dans, des assemblées de, dans les assemblées de prière, comme Dieu, le psaume le, le, le 116 le dit, je je, je, je, nous allons proclamer la, la, la bonté de notre Dieu. Nous allons prendre les micros, nous allons écrire des livres, nous allons témoigner partout, sur les chaînes de radio et tout. Le psaume 116, au verset Verset 12, 13, jusqu'à la fin, qui dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance, j'évoquerai le l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers lui, en présence de tout son peuple. Et encore le verset 18 qui reprend, j'accomplirai mes voeux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les pavis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Oui, nous allons témoigner. Lorsque nous allons prendre les micros, mais que ce soit en, en famille, Lorsque ta famille va voir que, hum, mais elle n'est plus, c'est elle maintenant qui dit, oui, ceci, cela, qui, qui prend le devant des choses, il y a quelque chose qui a changé. Lorsque tu seras dans les, ch les chaînes radio, comme à la télé, comme ma grande soeur Catherine, quand elle va à Bidjan partout, quand tu témoignes, on dit, c'est l'ennemi qui a honte. C'est l'ennemi qui a honte. Parce que ce qu'il a planifié n'est pas arrivé. Mais comme il est têtu, il pense qu il est, il pense que ça, mais ça ne peut pas parce que Dieu est assis sur son trône élevé. Dieu est assis sur son trône élevé. Une grande, il y a une grande soeur de la communauté de Mère du divin qui a donné son témoignage. Et j'aime tellement ce témoignage-là que je vais le, le donner rapidement. Elle disait qu'elle était, elle était, quand ils ont commencé la communauté, elle était très travaillée pour une grande, euh, une grande banque. Elle n'a pas donné le nom de la banque. Et elle était responsable, elle avait un poste de respons responsabilité dans, ce, dans cette banque-là. Et les gens, elle était au milieu de sa communauté, elle était responsable de tout ce qui est euh, publicité, marketing et tout. Et les gens venaient souvent la voir dans son bureau, pour euh, quand ils devaient faire des courses et tout. Et son patron, qui était un blanc, avait remarqué cela. Le patron avait remarqué cela, et il n'aimait pas cela. Parce qu'ils, quand ils viennent, ils ont leur, la communauté, ils ont, ils ont leurs vêtements, ils ont leurs couleurs, donc ils s'habillaient comme ça pour venir la voir. Et le, il avait remarqué, il n'aimait pas cela. Et un jour, il a après, il lui a envoyé au cours d'une d'une réunion importante, il lui a dit que bon, euh, ils ont décidé le le comité de euh, le board of uh, uh, directors a décidé de la de la licencier, de la licencier. Elle a dit ok, que oui, que euh, on voit des gens défiler dans son bureau qui n'ont rien à voir avec euh, le business, la banque, et que à cause de cela. Pour cela, oui, à cause de cela, ils vont la licencier, elle a dit, ok, enfin il n'y a pas de problème, et quand elle est rentrée chez elle, elle s'est elle a dit, hum, hum, je vais aller où, elle dit, elle, a, elle était là, mais elle s'est arrêtée, elle a dit, bon, j'ai dit, j'ai regardé devant moi, j'ai personne, derrière moi, j'ai personne, à gauche, personne, à droite, personne, et elle s'est dit, mais attends, Jésus, et elle s'est dit mais est-ce est que Jésus est assis surtout sur son trône de gloire, et elle a réalisé, et elle a confessé que Jésus est toujours sur son trône de gloire. Elle a dit, ah, s'il est toujours assis sur son trône de gloire, c'est que moi, je n'ai pas de problème. Et elle a laissé comme ça. Elle n'a informé personne. Jusqu'à ce que, un jour, quelqu'un, l'intercession, la responsable de l'intercession de son ministère, de la communauté qui vient la trouver au bleu, pour dire, toi, on a reçu que, on veut te chasser de ton bureau. Et puis, tu ne nous as pas dit. Elle n'a rien, elle n'a même pas commenté. Quelques jours après, quelques temps après, le grand patron, le grand boss de la, de la banque qui est en France, est venu pour une grande assemblée générale et elle était là. Et c'est lui qui devait signer maintenant le, le document pour dire qu'elle était effectivement licenciée. Et le, le, ils, ont, ils ont dit, bon, quand ça arrivait sur son tout, il dit ah, que vous voulez licencier madame et tout. Ok, donc il regarde mais nous avions eu, la banque a eu deux grands problèmes. Le premier problème qui était très compliqué, qui devait nous faire perdre beaucoup d'argent, qui est-ce qui a décanté la situation Le patron, son patron qui dit c'est Madame Tant. Il dit ah ok, il fouille encore, il peut dire mais il y a eu un autre grand problème qui devait encore faire perdre de l'argent à la banque. Qui, a, qui était la soutien qui a donné la solution à ce problème encore On dit c'est elle, il dit mais attendez. Si malgré tout ce que vous lui reprochez, qu'elle a des visites de sa communauté, des gens qui viennent là, malgré tout ce que vous lui reprochez, elle arrive à, à avoir la solution de tous les grands problèmes de cette compagnie, pourquoi est-ce que vous voulez la licencier alors Au contraire, donnez lui une, une, une promotion. Alléluia, c'est comme ça notre Dieu. Le avait programmé une honte pour cette dame, mais le Seigneur s'est saisi. Parce qu'elle a réalisé, elle a dit, mon Jésus est assis sur son trône. S'il est plus sur son trône, c'est que nous avons des problèmes. C'est que nous avons de, soucis, de grands soucis. Mais tant que Jésus ressuscité, mort, ressuscité, assis sur son trône élevé, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Et elle a été promue. C'est comme ça. La honte que l'ennemi voulait, c'est lui-même qui a eu sa honte. Et c'est ce que je prophétise pour nous ce soir sur chacune de nos nos vies là où l'ennemi a déclaré que nous allons avoir honte là où l'ennemi a planifié une honte qui allait être donc on allait sur... on allait être la risée de nos pères la risée des membres de nos familles la risée de des de, de, de gens avec qui nous travaillons je déclare au nom de Jésus, que cette risée, cela comme, comme Esaïe le dit, ça ne, ça ne sera pas ainsi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ainsi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Au contraire, cette situation sera un moment pour nous, comme pour cette sœur-là, un tremplin pour dire Alléluia, un tremplin pour aller de l'avant. Un tremplé pour aller de l'avant, parce que là où l'ennemi ne veut pas, il a, parce qu'il sait que devant, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. C'est parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive qu'il n'a il, il veut il crée une situation pour que nous ayons honte. Mais au nom de jésus cela n'arrivera pas, ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Nous proclamons, nous déclarons ce soir que l'humiliation n'est plus notre partage au nom de Jésus. Nous déclarons ce soir, nous prophétisons ce soir que l'humiliation n'est plus notre partage, que c'est l'ennemi lui-même qui aura honte au nom de Jésus Christ de Nazareth. Nous proclamons que là où le, où le Seigneur a prévu que nous soyons, nous manifestons cela. Nous manifestons sa gloire. Nous manifestons son caractère de lion. Nous manifestons son caractère d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu revêtu d'une autorité de puissance au nom de Jésus. Nous manifestons la gloire de notre Seigneur. Nous prophétisons que les territoires que le Seigneur nous a donnés, que ce soit en vision, que ce soit de manière... Euh, Prophétique par la bouche des serviteurs. bien nous-mêmes, nous proclamons que nous rentrons dans ces... Nous possédons ces territoires dans le nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur m'avait avait donné le passage de... Euh, de euh, comment est-ce qu'on appelle De Genèse. Genèse, c'est Genèse 23, non Ou... Euh, ou euh, comment est-ce qu'on appelle Non, Genèse 28. Où, où Jacob, quand il allait se reposer, il a posé là et il a, il a vu l'échelle monter et descendre, et c'est ce passage que le Seigneur m'avait donné ce matin, il a dit à, José, il a dit à Jacob, je te donne, tu t'étendras tu, tu à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et c'est ce que je prophétise pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'ennemi voit que l'ennemi de le Dieu a déjà étendu nos territoires, il a étendu nos bornes, mais parce que ça lui fait mal, parce que nous allons nous allons rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que notre notre témoignage va faire, va faire que les gens vont se convertir. Ce n'est pas parce que nous puissions vraiment... Non, le but de Dieu, c'est pour que par notre témoignage, des gens soient convertis à la cause de Dieu. Mais je crois que j'ai ai beaucoup aimé le jour. Ma grande sœur Catherine, elle a parlé, elle a dit que, la a donné son témoin, que sa, sa secrétaire, sa secrétaire a refusé un poste parce qu'elle veut rester avec sa, sa patronne. Ça m'a, ça, quand je parle de ça, mais je suis, ça m'a tellement touché parce que eh, je pense que le Seigneur a fait pour ma grande sœur, pour que, pour, la, pour cette jeune sœur, pour que cette, cette jeune sœur. C'est pour sauver cette jeune sœur que le Seigneur a, a, a vraiment agi dans la vie de, de sa servante. Parce qu'il veut que par, sa, par le témoin de ma sœur, ma grande sœur que d'autres personnes, cette jeune fille, soient connectées à elle. Et que par cette connexion, elle aussi rentre dans sa destinée prophétique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prophétisons que nos territoires, le Seigneur nous donne cette, il nous a déjà montré ces territoire, nous les possédons. Du, du, de l'Occident jusqu'à l'Orient, du Midi au Septembre, nous prenons possession au nom de Jésus. Et cette honte sera pour nos ennemis, ceux qui ont planifié dans le secret, ça sera pour eux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous manifesterons la gloire de Dieu. Nous témoignerons, nous élèverons la cour de délivrance. nous témoignons dans les grandes assemblées, dans, partout dans le monde. Même là où nous n'avons pas pensé partir, ça ne sera pas seulement à Bijan, pour ceux qui sont à Bijan, mais ça sera dans les quatre coins du monde. Parce que nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il a fait pour nous. Parce que ce qui est bien, c'est que quand nous vivons une situation, et nous avons des témoins. Nous avons des témoins, nous avons des membres de nos familles, des personnes avec qui nous prions, qui nous ont soutenus dans la prière, qui peuvent attester que oui, voici comment un reine était, voici ce que les discutés de reine vivaient, mais voici ce que voici ce que Dieu a fait. Et c'est ce que le Seigneur, nous prophète, nous déclarons sur nos vies ce soir nous déclarons sur nos vies ce soir au nom de Jésus Christ de Nazareth le Seigneur prospère nos mains il prospère nos pieds il prospère tout ce qu'il a déposé dans nos mains, c'est lui qui nous a déposé que ce soit projet, que ce soit actif, que ce soit travail, que ce soit entre tout, il prospère tout au nom de Jésus, il prospère même notre santé nous prions pour la, la tata Georgette Kofi, Seigneur nous prophétisons la santé, la couche d'une santé de glorieuse, nous parlons à ses os, nous parlons à ses organes la Bible déclare que c'est par la bouche que l'homme nourrit son corps. Nous nourrissons son corps ce soir d'une santé de, divine. Nous nourrissons son corps ce soir d'une santé glorieuse, d'une santé. Ses organes reprennent vie. Tout ce qui était malade dans son corps reçoit la guérison au travers de elle, toutes les personnes qui se confient à nous pour les maladies dans le nom de Jésus. Nous prions pour encore pour notre tata, la chouchou de Dieu, tata Georgette. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Tu l'as soutenue. Et nous savons que tu n'as pas encore fini. Parce que Seigneur, c'est juste un moment. Elle va rentrer chez elle. Elle va reprendre le train-train de la vie sans son mari. Seigneur, nous te la confions encore. Nous te la confions encore. Nous te la confions encore. Que tu agis, Père, que ce départ, Seigneur, toi qui fais des choses mystérieuse, toi qui fais des choses que ce départ ne soit pas que ne lui laisse pas un vide mais que tu viennes combler ce vide par quelque chose que toi seul tu peux lui donner que Seigneur, ce départ ne soit pas un vide, mais que, ce soit, que tu combles ce, ce départ par quelque chose que toi seul tu as prévu pour elle. Je ne sais pas ce que tu veux lui donner, mais nous savons, nous prophétisons que Seigneur, tu as lui donner quelque chose où elle va témoigner. Elle dira Le Seigneur a essuyé mes larmes avec cette telle chose. C'est ce qu'elle dira. C'est ce qu'elle dira, Père, au nom de Jésus. Père, l'ennemi, pensant que, en tout permettant ce départ, qu'on dise, mais ce n'est pas cette femme-là qui, qui, qui a qui, qui assisté un mouvement, qui a un temps de prière, chaque 21 heures. Mais comment est-ce que Dieu peut permettre que son mari meure Mais Seigneur, nous prophétisons, nous déclarons que, Seigneur, ce départ ne sera pas un vide. Tu, tu vas combler ce départ par une grâce, une grâce, par un témoignage puissant et rétentissant, pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour chaque adorateur, pour chaque adoratrice. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce qui tu es pour nous. Père, Dieu, c'est fort. Nous te bénissons. Nous te Papa. Nous te rendons grâce parce que le témoignage, ce n'est pas pour que nous, nos dos se gonfle. Non, non, non. Père, tu nous as purifiés, pour tu es en train de nous enlever tout ce qui est orgueil il y aurait pour que lorsque le témoignage viendra, la gloire te soit, seulement, soit seulement à toi, seulement à toi. Père, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons grâce, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos enfants. Père, glorifie ton nom dans leur vie, qu'ils soient attachés à toi, dans le nom de Jésus. Nous te prions pour conjoint et conjoint toutes les situations de nos vies. Père, nous prophétisons, oh Seigneur, le, le revêtement de gloire, de puissance et d'autorité, qui nous fait rentrer dans notre destin prophétique, dans le puissant nom de Jésus. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce temps encore. Merci pour la grâce que tu m'as faite de, de, de, de venir, de ce de, de, de, de, de, de, de, de soir encore connecté. Je te dis merci pour... Tes, tes enfants, merci d'avoir ramené Saint-Essau, cette famille de, qui, qui est venue de, de saint françois merci toi qui es encore avec ta servante, ta saint françois merci de la ramener Saint-Essau chez elle, à et ses enfants et toute la famille et pleurée Merci Seigneur, merci pour toutes les femmes, pour, pour maman Angelina Degot, Angelina, eh, euh, merci de la fortifier. Merci de la de la consoler, de consoler ses, ses neveux et nièces, et de consoler la veuve, cette, cette, cette veuve, qui vient, cette femme qui vient de perdre aussi son mari. Merci de consoler toute cette famille, oh Seigneur, et toutes les autres familles qui sont éprouvées en ce moment qui sont éprouvés, tout te confions euh, le pays là, ici, qui, Seigneur, qui vit des difficultés, qui parle de, de, de, de, de difficultés, Seigneur, toi-même, étends ta main sur ce pays, sur, cette, sur ce pays, Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur, sois béni, te confions notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te confions la Côte d'Ivoire, nous te confions nos autorités, nous te confions nos pays. Oh, partout où nous sommes. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu entends nos prières au nom de Jésus. Que ta faveur. Que ta gloire soit sur nous au cours de cette nuit. Permets-nous de dormir, d'avoir un sommeil paisible. Et demain, demain, dimanche, allez te célébrer. Allez dans, dans nos temps de culte. aller dans, dans nos cultes, aller à l'église, Seigneur, pour te bénir, pour te célébrer, pour te rendre l'action de grâce. Parce que nous savons que nous allons témoigner. Nous te disons merci déjà. Nous commençons à te dire merci parce que tu as enlevé l'humiliation, l'opprobre de nos vies. Nous te disons merci. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. à shalom, shalom. Adorateur, adoratrice, c'était encore un plaisir pour moi d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Love you, love you, love you. Bye. Au nom de Jésus. Amen. Amen.